La société, c'est ce qui fait que les humains ont envie de vivre ensemble, sont heureux, résolvent les problèmes qui inévitablement sont, sont face à nous. Cette idée de, de société, de faire ensemble, euh, c'est des éléments qui sont euh, euh, à mon avis à réaffirmer. C'est ce qui fait humanité, ce qui fait société, c'est effectivement le fait qu'on coopère et qu'on doit coopérer ensemble plutôt que le fait qu'on qu doit être meilleur que les autres. on facilite le, le fait que les humains coopèrent un peu plus ou comprennent que c'est important et éventuellement puissent le mettre en place. Une association, ce ne sont que des gens qui se rassemblent pour résoudre ensemble un problème qu'ils ont perçu collectivement. C'est la, la fonction de base de l'association, c'est ça. On constate que bah, tiens, il y a ça, ce truc-là qui manque, il y a, ça, on en parle avec deux, trois personnes, les gens disent « ah bah oui, on, on, on fait le même constat ». Du coup, on va essayer des réponses, on va essayer d'élaborer des réponses, fonction exploratoire. Et quand on élabore ces réponses, il y en a qui ne vont pas fonctionner, et c'est pas grave, il y en a qui vont marcher, et si ça marche, bah autant que ça, se, que ça se diffuse. Quand on a des dysfonctionnements, dans des, dans des sociétés, dans des groupes et tout ça, on va essayer de trouver des solutions et des solutions qui sont techniques, industrielles et méthodologiques. Derrière ça, il y a euh, d'après nous des, des, des présupposés philosophiques qui vont faire que soit les outils, les méthodes ou les choix politiques, les postures vont être des outils émancipateurs, soit au contraire ça va être des, des mécanismes, des outils qui vont avilir les personnes. L'idée de, des outils conviviaux travaillé par Ivan Illich, lui quand il parle d'outils, c'est pas qu'outils au sens euh, matériel du terme, c'est aussi de la méthode. Pour lui, un outil convivial, euh, c'est un outil qui ne génère ni mettre une esclave, on gagne en efficience, mais sans impacter l'autonomie individuelle, pour donner du pouvoir aux gens, le pouvoir de comprendre et de contrôler. Tous ces outils-là, il faut que ça puisse euh, augmenter le pouvoir d'agir. Tu t'aperçois que quand les gens se mettent à coopérer, ça a une puissance de frappe qui est... Énorme de chez énorme. Il y a quelques exemples, type OpenStreetMap, type Wikipédia. Le fait que OpenStreetMap, Wikipédia et d'autres projets existent, ça crée de l'irréversible dans le sens où maintenant on sait qu'on peut. Le fait que des gens collectivement savent qu'ils peuvent, euh, tu as des gens qui commencent à, à utiliser ces principes-là pour. Euh, euh, faire des systèmes où on commence à discuter d'histoires de, de, de santé, des histoires de semences paysannes. Et on s'aperçoit que oui, euh, collectivement, on peut se confronter à des sujets très compliqués et avancer. Même des gens qui ne sont pas forcément très experts, quand tu, euh, tu travailles sur des logiques de coopération d'intelligence collective, tu peux arriver à des résultats qui sont de haute, haute qualité. On a travaillé sur deux, trois fondamentaux qui ont l'air universel, c'est très... Mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'endroits où quand on a montré ça... Les gens, ça faisait pas écho, quoi. Ça faisait pas sens. C'est-à-dire que tu, tu, tu changes, on changeait de secteur, et ou dans des secteurs qu'on connaissait pas du tout, on expliquait. Alors, au début, c'était vraiment du témoignage. Et voilà, on a, nous, on a vu ça comme problème, dans notre, nous, on l'a résolu comme ça. Et les gens, mais on les voyait tu voyais des yeux qui s'ouvraient. Euh, quand on dit voilà, nous, notre structure de l'économie sociale, association d'éducation environnement petite, euh, en se mettant dans les jeux de logique de concurrence perd sa raison d'être, ce qu'est l'association, ce qu'est la fonction exploratoire et tout ça. Du coup, au final, c'est ces petites clés de lecture, tu peux les, tu peux les, les placer un peu partout. les décoinces mais comme des gros fous quoi. Le peu qu'on leur raconte, ça amène à, à, à, à reformater, le, à, re, à reconvoquer, le, à repenser le projet, à, à se s'émanciper, à, à travailler sur les notions de partage. Donc tout un tas de fondamentaux, quand tu, leur, quand tu reconnectes, les gens ils sont, ils sont super euh, adultes, tu leur révèles les manières, enfin, les processus justement qui les font changer. C'est pour ça que rapidement ils deviennent acteurs de ces processus-là. Petit à petit, l'environnement est devenu, euh, au moment des emplois jeunes, un sujet à la mode. Donc, euh, on a commencé à voir des salariés arriver, des vrais compétents arriver dans ces milieux-là. Mais On a vu aussi que, puisque c'était à la mode, il y a eu des appels à projets, des appels d'offres. Euh, et donc, euh, assez rapidement, il a fallu professionnaliser ces structures. Et en professionnalisant, bah, on a vu qu'il bah, fallait faire rentrer des pépettes. Et quand on répond à des appels à projets, des appels d'offres, euh, bah, les structures se trouvent à se mettre en concurrence les unes vis-à-vis -vis des autres pour récupérer l'appel d'offres. Et puis, quand on a un appel d'offres, a de l'argent donc du coup on s'habitue à une forte dose d'argent donc il faut aller en chercher d'autres et donc on a vu que petit à petit ces gens là qui travaillaient pour des objets et travaillaient pour leur passion se sont mis à travailler pour la survie de leur structure, et, et du coup avec des logiques plutôt de concurrence que des logiques de d'entraide de, de convergence vers des objets qui euh, passionnés et ce qu'on voyait c'est que cette concurrence là quand elle s'est établie entre les structures elle s'est tout de suite appliquée au sein des structures à la fois entre des salariés donc des secteurs qui étaient plus rentables que d'autres euh, des salariés plus anciens des salariés plus jeunes mais aussi entre les bénévoles et les salariés. Donc on voyait des, des gens qui arrivent à la retraite et disaient voilà moi j'ai envie de m'impliquer dans votre asso et nous les salariés on disait non mais vous êtes gentils mais nous on n'a pas le temps, nous on travaille donc on leur faisait classer des bouquins. mais euh, on les, et, euh, leur intelligence, leur expertise on n'arrivait pas à les faire converger vis-à-vis euh, -vis du, du projet et de l'objet de la structure. C'est vraiment une spirale dans laquelle dans lequel on est, on, enfin une spirale infernale. Comme c'est bien de plus en plus dur, on a des conseillers qui viennent carré qui dans les structures, qui font ce qu'on appelle des DLA, dans des dispositifs locaux d'attente accompagnement. Qui sont des gens en général qui sont des, des conseillers à faire du marketing, de la com, de la compte analytique pour nous aider à devenir encore plus sérieux et devenant encore plus sérieux, plus, plus on va dire classique et professionnel, euh, ben, petit à petit tous les critères qui sont les critères que moi j'appelle de l'économie cynique et suicidaire se mettent à rentrer dans, dans nos structures associatives. Et donc on voit euh, du coup des, des, des modes de fonctionnement qui sont où tu dois justifier tes, tes, les 5 minutes que tu as passé, justifiant les 5 minutes que tu as passées, tu peux montrer que les 5 minutes qu'a passé l'autre sont moins rentables que les 5 minutes que toi t'as passé euh, et donc on se met à avoir des indicateurs qui sont plus des indicateurs du registre de la rentabilité euh, des personnes et du registre de la pression que du registre de euh, est-ce qu'on atteint un objet, est-ce que les gens sont plus heureux, enfin des critères qui pourraient être des critères aussi louables que ceux de encore une fois l'économie cynique et suicidaire. Donc on était vraiment euh, du coup soucieux de ça parce qu'on voyait qu'à la fois le, cette jolie chose qui s'appelle l'association partir en quenouille, les passions s'éteindre se, se, euh, des, des, des, des salariés. Euh, et puis puis, ben, un niveau d'efficience qui baissait parce que ben, quand tu as plein de structures côte à côte qui font des fois la même chose, voire qui se piquent, des... ben, on voit que en termes d'efficience collective, parce que les, les sujets auxquels on était confrontés sont plutôt des sujets qui sont euh, sérieux et, et globaux, eh ben, on a plutôt intérêt à, à le faire ensemble plutôt que le faire chacun dans nos coins. Donc il a quelques-uns, on s'est mis à, à, à voir que ces, ces, ces logiques génétiques de, de concurrence ne nous satisfaisaient pas. Au final, on flinguait ce qui faisait société. À, à mettre la, co la concurrence comme étant euh, la raison d'être, le mode de, de, de fonctionnement euh, imposé. On était en train de flinguer cette jolie chose qui s'appelle l'association, l'envie du faire ensemble. Le fait qu'on fabriquait des biens privés et donc alors que l'objet consistait à, à, à diffuser euh, l'objet de la structure, c'était diffusion de l'écologie scientifique. Or bon, On faisait des choses qui étaient de plus en plus privatisées parce qu'on nous, nous expliquait de faire des fabriquer de la rareté pour arriver à, à créer du désir et à vendre des choses. Et je pense que ça, c'est tout. Tout à fait l'inverse qui doit être assumé dans l'économie sociale. Au début, c'était plutôt un malaise. C est, c est, au, au début, il y avait vraiment, on voyait des gens de plus en plus tristes, euh, des pressions que sur des, des gens, des gens qui étaient prêts à consacrer du temps de vie et on les envoyait péter. Donc, ça, c'était pour moi, il y a un côté injuste. Enfin, c'est pas normal. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'au final, on est en train de péter ce, ce qui euh, ontologiquement fait société. Voilà, c et, et du coup, c est, c est, ce qui est rigolo, c'est que du coup, ces grilles de lecture-là qu'on qu qu a appliquées au sein de nos structures, c'est pour ça que maintenant, tu, tu regardes TF1, tu, tu arrives à voir les endroits qui font société, les endroits qui cassent la société. Ce qu'on flinguait, c'est ce qui faisait humanité. À partir du moment où tu dis, voilà, cet outil-là ne doit pas fabriquer des pouvoirs, des super pouvoirs à quelqu'un qui va du coup va pouvoir contrôler, va pouvoir arrêter ou pas le processus. Donc petit 1 ne génère ni mettre une esclave. Ensuite permet de gagner en efficience. Je peux mettre des gens à la chaîne qui vont tous serrer de boulons de boulons mais qui n'ont pas, pas, pas une vision globale de ce qu'ils sont en train de bâtir. Quand on met en place des processus qui permettent certes aux gens d'être plus efficients, de gagner du temps, c'est un, un des gros enjeux actuellement, c'est que les gens reprennent du temps pour penser. Euh, mais donc il faut que, oui, ce soit plus efficient mais qu'ils reprennent la maîtrise de l'autonomie au final de leur vie et des choix qui vont faire à l'école et nos sociétés du moment euh, ne nous ont pas du tout du tout appris à coopérer donc ça c'est euh, ça c'est une grosse tragédie c'est si que du coup on a à euh, les 150 ans d'apologie de la saine concurrence et qui se traduit y compris dans les, à l'école donc, quand on a appris à ne pas copier, quand on a appris à ne pas à faire tout seul, quand on a appris à faire des plans avant de faire ta rédaction, bah c'est tout un tas d'éléments qui sont des éléments qui sont l'inverse de ce qu'il faut apprendre pour faire de la coopération. Donc, euh, donc ça, il y a un vrai, il euh, un vrai secouage de tête à, à pouvoir imaginer pour. Euh, donc ça, c'est des vrais freins. Et donc là, là-dessus, il y a des. Il y a des peurs qui sont des peurs qui sont euh, complètement euh, euh, enfin quand tu raisonnes un peu irrationnel euh, dire bah ouais, si jamais quelqu'un euh, lit ce que j'ai fait et utilise mon expérience euh, du coup euh, il, il va tout me piquer et, et du coup je vais mourir en enfin, fait je fais un raccourci psychanalytique mais je pense que et on m'a appris que si l'autre allait copier et aller faire des choses avec ce que j'ai fait je ne vais plus exister je n'existe que par la rareté des choses que je fais et ça c'est nier même l'idée même d'humanité. Quand ces gens-là commencent à gratter euh, des fonctionnements de, des pouvoirs, euh, qui peuvent être des pouvoirs économiques, des pouvoirs qui peuvent être des pouvoirs politiques, euh, ça peut être perçu par certains comme une menace. Et donc là on voit que tu as des fois des, des contre-attaques, qui sont des contre-attaques euh, juridiques, des contre-attaques financières, des contre-attaques euh, euh, qui vont faire qu'on va se débrouiller pour que ça n'existe pas. Parce qu'au final ça représente des alternatives euh, en termes de mode de fonctionnement qui sont des alternatives qui remettent de manière euh, fondamentale en cause les manières dont sont organisées un certain nombre d'institutions. Institutions comme la religion, comme le, comme le politique, comme le syndical, comme, comme le, le, les oligarchies, comme le pouvoir de la banque. Comme, voilà. Et donc ça, on, on, on est à des niveaux de compréhension de la coopération et de mise en œuvre euh, collective qui commencent à gratter ça. Et donc là, on, a, on arrive sur des zones dures euh, où là, tu as des contre-attaques qui, qui peuvent être assez, euh, assez saignantes. Conseil par rapport aux attaques, il y a, il y a des attaques, il y a vraiment une idée de, de, un moment de, la protection juridique, enfin de la protection juridique des contenus pour euh, assurer les conditions sincères du partage. Bien souvent quand on va faire des choses, on ne sait pas si ça va marcher ou pas. Et donc ce qui va faire que ce qu'on a fait va devenir référence, c'est quand deux, trois autres personnes vont pouvoir le réutiliser et démontrer par la démultiplication que ce que tu as fait, c'était une bonne idée. Au début, ce qu'on fait en général, enfin, le premier qui dit j'ai trouvé l'idée géniale qui va changer le monde, enfin, en général, on le met, on le met dans d'hôpitaux psychiatrique. Et donc, tu, tu vas faire ton expérience dans ton coin, tu vas passer à l'acte quelque part. Et donc ça, c'est si à partir du moment où tu écris le code source de ce que tu as fabriqué et tu permets aux gens, donc tu le permets, donc tu es prêt à partager, euh, que les gens le fassent une fois, deux fois, trois fois, c'est quand l'action sera reproduite au moins deux, trois fois qu'on pourra faire référence et faire référence en commun. Et donc là, c'est les conditions. L'idée, c'est de travailler sur les conditions juridiques du partage pour que les gens puissent le réutiliser sans en faire du bien privé. Et donc se débrouiller pour que ce petit morceau d'intelligence qui a été fait souvent sans le faire exprès, euh, on puisse se débrouiller pour que d'autres puissent le réutiliser et que ça puisse se diffuser, que ça puisse grossir, que ça puisse s'agréger. C'est-à-dire qu'à un moment, ton, ton, ton expérience, ton petit acte, plus, plus ton petit acte là, ça, ça fait des sens du sens que personne n'aurait pu imaginer chacun dans son coin. Donc c'est souvent à ces niveaux méta que les choses sont... C'est les éléments qui font société, justement. C'est ce qu'on va pouvoir tisser qui fait sens. Ce n'est pas mon action. Mon action, c'est je ne l'ai pas fait exprès, et c est, c est, ce n'est que mon action. Donc Est-ce qu'elle est transférable et est-ce qu'on va se débrouiller pour que personne, si jamais ça marche, puisse à un moment le privatiser Donc là, euh, un des trucs, c'est de travailler sur les conditions juridiques du partage. Et donc ça, là-dessus, il n'y a, a pas 36 000 solutions. C'est des licences de type euh, Creative Commons et pas n'importe quelle licence Creative Commons. C'est la licence Creative Commons by Là-dessus, il tu as des vraies licences qui permettent le partage et tu en as d'autres qui ne le permettent pas. Donc Creative Commons Bayesa et GNU-GPL. GNU-GPL, c'est on se débrouille pour que le, le, si jamais ce contenu-là est intéressant, la GNU GPL va euh, permettre, et en tout cas obliger, que je, je libère le code source informatique de l'élément. Euh, L'exemple de ça, bah, j'ai fait un bouquin, ce bouquin-là je le vends, mais je l'ai mis en ligne, donc je peux le mettre en PDF, en Creative Commons. Reprendre un PDF pour en refaire un nouveau bouquin, c'est trop chiant, tu le feras jamais. Si par la GNU-GPL va permettre de dire bah, tu mets le code source, le fichier euh, euh, source, donc Scribus en l'occurrence, et le lien vers le logiciel, ce qui fait que je te donne vraiment le pouvoir et très facilement de pouvoir reprendre la source hein, de changer le titre de rajouter un chapitre de d'en de mettre des photos et tout ça et d'en faire un truc qui sera bah, évidemment euh, euh, différent et mieux que ce que j'aurais pu faire de toute façon à partir du moment où juridiquement tu as blindé cette, la, la, on va dire la brique de base et plus après les enfin, c'est des licences qui sont virales c'est-à-dire que la brique de base elle est protégée le mur qui sera fabriqué avec les briques de base euh, seront aussi protégés la maison qui sera fabriquée sera protégée la ville sera protégée donc c'est-à-dire que si les, les, les briques de base euh, sont gé euh, génétiquement, juridiquement euh, euh, protégées comme étant partageables et inappropriables par quiconque et eh bien dans ce cas-là tu aperçois que c'est des boucles qui sont euh, uniquement vertueuses. et si quelqu'un attaque tu peux contre-attaquer au niveau juridique si c'est pas blindé le jour où il attaque, bah, tu te fais en général avoir. Il de faire très attention de ne pas rebâtir des alternatives en utilisant les génomes putrides du monde précédent et donc un des éléments c'est notamment le partage. Si on veut partage il faut absolument qu'on partage et de se débrouiller pour re, euh, remettre en commun de la connaissance, de la réflexion des, des questions, des doutes et tout ça euh, bon ben bah ça il faut absolument que euh, tous les, les mouvements un peu alternatifs donc ça peut être on va dire euh, l'écolibri, euh, réseau de transition euh, l'âge de fer euh, revue Kaizen, enfin tout, tout un tas de, de, de, de gens qui sont en train de les, les, normalement l'économie sociale bah, toutes ces structures là devrait euh, maintenant dire « Allez, maintenant, entre nous, on partage ». Donc ça, c'est vraiment un élément sur lequel on n'a pas intérêt à se louper. Euh, deuxième chose, c'est euh, d'arrêter sur l'idée des superstructures. Euh, nous, on a, on va dire, par le boulot, la chance d'accompagner de, de, des, des, des gros mouvements d'éducation populaire, certains partis politiques, certains gros mouvements alternatifs et tout. Et tous souhaitent être le centre de la réflexion, le centre du nouveau chantier et je pense que c'est justement cette idée du centre et du coup du pouvoir qui va derrière on a intérêt à la reconvoquer et dire non on n'est plus dans l'idée de, de la structure qui va tout fédérer et qui va euh, mettre tout le monde au niveau de son pli pour, pour euh, euh, illustrer ça il y a plein de gens qui, enfin il y a plein de structures un peu sympathiques avec lesquelles on travaille qui disent ah non mais en fait ouais c'est bien qu'il y ait plein de choses qui se passent mais il suffirait que ces gens viennent chez nous que ça y est euh, ce soit résolu et tout le monde pense ça donc c'est l'idée on est encore trop euh, sur l'idée du centre et je suis le, enfin le centre et dans ce cas là le centre c'est moi hein, c'est pas les autres et donc c'est dire comment on peut imaginer des systèmes beaucoup plus distribués donc pour moi c'est la notion d'archipel qui est une notion qui, qui pour moi intellectuellement est, est, est assez féconde donc de refaire des lieux d'expérience à sa mesure où du coup, on ne va pas se mettre avec trop d'intention à l'intention de changer le monde, on fait affaire à notre mesure et par contre on va se débrouiller pour que tous les contenus, les expériences soient interopérables et de voir que bah, oui, il y a des, certaines îles on va avoir plus de proximité donc on va travailler ensemble et puis d'autres qui sont un peu plus éloignées, bah, on va peut-être un peu moins travailler mais on, a, on est sur les mêmes finalités, on est sur la même planète et je pense que cette idée-là de, de ouais, vraiment partager et d'éviter de refaire des, les nouveaux leaders charismatiques c'est assez... C'est des éléments sur lesquels on a intérêt à ne pas retomber dans le piège, quoi, parce qu'il est possible qu'au final on provoque, on retombe dans les mécanismes qui sont ceux qui ont généré oui. euh, nos raisons même d'exister. Voilà. Il était une fois. Des structures d'éducation environnement, moi mon vrai métier c'est animateur nature. Dans ces structures d'éducation environnement, euh, on était tous des bandes de passionnés, euh, autant les bénévoles que les salariés, euh, à passer notre vie à essayer de sauver la planète et puis ce qu'on adorait c'est plutôt la nature et les, les, le fait que les libellules c'est super beau et que les histoires de nature c'est extraordinaire. Donc ça c'est mon vrai métier, c'est à la fois de m'intéresser à ça et de me débrouiller pour que, pour que ces sujets-là fassent pétiller l'œil des gens et voilà, ça c'est ma, ma passion. Au début on résolvait nos problèmes, les problèmes sur Enfin, auxquels on était confronté au jour le jour. et donc, on s'est mis à chercher, à lire de partout. Il nous, il nous semblait que le remettre de la coopération entre et au sein des structures nous semblait intéressant. Donc on a beaucoup euh, bouquiné, cherché, expérimenté. Euh, donc là, on a trouvé des écrits bah, d'un de, de, gars que, qui, qui est maintenant ici, euh, qui s'appelle Jean-Michel Cornu. qui nous a Donc on a lu des textes et puis euh, ça nous a aidé à, à comprendre, à changer les modes de gouvernance de la structure, les, les techniques d'animation. Euh, et donc là, on a expérimenté plein plein de choses qui ont pas fonctionné donc euh, et puis un jour ça s'est mis à un peu mieux coopérer collaborer et ce qui fait que euh, bah, petit à petit enfin euh, moi et d'autres personnes on se retrouve à être plus sollicité pour aller expliquer en dehors de notre structure et en dehors de notre cœur de métier qui était le, la, la nature, à, à aller expliquer comment faire pour euh, coopérer, collaborer, fonctionner en réseau, être intelligent collectivement euh, et comment se débrouiller pour que ça soit plutôt des, des, des postures euh, qu'on qu peut revendiquer dans l'économie sociale et solidaire plutôt que des logiques qui sont basées sur euh, du marketing, de la com et de la compte analytique. On n'a pas eu d'idée. Au début, on a résolu les problèmes qui étaient au sein de nos structures et il se trouve que ça a marché, euh, mais on ne l'a pas fait exprès. <rire> et comme ça a marché, Marché, euh, bah, ça, ça, ça s'est su et euh, maintenant ça devient mon métier. Ça se passe sur 15 ans cette histoire-là. Au début, euh, oui, euh, c'était des témoignages qu'on faisait le soir pour l'expliquer aux gens comment un peu plus coopérer, quels outils utiliser, quel sens politique, comment arriver à argumenter ça vis-à-vis -vis de CCA, enfin des, des éléments, tous ces éléments-là. Puis petit à petit, euh, bah, de plus en plus de sollicitations, donc il y en a quelques-uns d'entre nous qui sont un peu plus spécialisés. Et puis euh, au bout d'un moment, il y a une de, une de nos structures, parce qu'on était à plusieurs structures, à penser, à réfléchir là-dessus, et une de nos structures qui s'est mise à... à à avoir quelques salariés qui faisaient spécifiquement ça. Et puis en fait, assez récemment, on a créé une structure parce qu'il parce que y, y a un besoin qui est absolument immense. C'est aussi la réaction des gens. Je pense que si les premières personnes n'avaient rien compris à ce qu'on racontait et euh, ce, ça n'aurait pas été transférable, on serait resté, je serais toujours animateur nature et j'aurais essayé d'améliorer juste dans le fonctionnement de la structure. Enfin, à un moment, c'est le regard des autres qui, qui a fait que, on va dire, avec du recul, euh, on avait touché du doigt, mais sans le faire exprès, des éléments qui sont fondamentaux et que petit à petit on a compris et ça nous a aidé à prendre du, on va dire, à prendre du recul. Ce qui est intéressant, c'est les, les envies que ça suscite. Et les envies, soit pour faire, dire moi ça, je veux le démultiplier, et pour pouvoir le faire, il faut qu'il y ait la doc qui soit à côté. Le, vraiment l'idée de recette libre. Et recette libre, euh, tu as plein de structures qui n'ont pas écrit la recette, ou enfin, le, même les, les petits documents en clé. Je, je reprends l'exemple chez, chez euh, au, à début. Le, ils ont un truc sur comment euh, former les gamins et être des médiateurs quand il y a des conflits dans la, dans, dans la cour, dans la classe. C'est génialissime. Et donc ce truc-là devrait être en ligne, euh, signé par euh, alors les gamins ou les profs et avec une licence libre, effectivement. Mais à minima que ce soit mis accessible. Et tiens, moi j'ai envie de faire une une, un travail transversal sur euh, allez, les, les valeurs. Toutes ces structures-là, elles ont des, des chartes avec des valeurs et tout ça. Et moi, je veux prendre toutes les seins et voir quelles sont les valeurs euh, à la fois euh, euh, convergentes et puis les petits signaux faibles qui sont à droite. Et, et, et du coup, le, le côté envie suscité, si j'ai pas l'élément... Si ça ne me permet pas d'arriver à ce méta, même au contraire, ça peut, ça peut dégoûter. Euh, je, on a des exemples comme ça d'un de, de, de, réseau, alors pas de prof de maths, mais de prof de français, qui euh, avait mis plein plein de contenus, mais les contenus, en fait, tu ne pouvais pas accéder à ce qui était derrière. Et où, si tu voulais accéder à ce qui était derrière, il fallait que tu retournes voir toutes les personnes. Donc tu voyais le potentiel tu faisais rêver les gens sur le potentiel, mais en fait, ils ne pouvaient pas passer au méta. Et pouvant pas passer au méta, au bout d'un moment, tu te dis ah, « c'est trop, trop dommage. » Et quand c'est trop dommage, bah, on n'a pas envie d'être en zone pathogène, donc on va, on va voir ailleurs. On est actuellement dans une phase où on voit un monde s'écrouler. Euh, et on nous bassine sur le fait que le monde s'écroule donc ça il faut, faut surtout pas trop regarder ça. Par contre tu as un vrai monde qui est en émergence euh, et euh, le, le... donc c'est en train de, de, ouais, de germer de partout de... donc ça c'est en train de se rebâtir mais il n'y a pas un monde qui est en train de se rebâtir, il y a plein de monde qui est en train de se rebâtir donc ça c'est vraiment intéressant à, à regarder. Donc le, les choses enfin on est au devant de, de chantiers fabuleux et de compréhensions fabuleuses.